Biogarant présente Madame Allons-y. Madame Allons-y a toujours aimé faire du sport. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Mais à présent, elle doit suivre un traitement contre le cancer. Alors pour elle, Biogarant a conçu des conseils pour pratiquer une activité physique adaptée. Consultable sur mieux dans mes contre le cancerfr et disponible en pharmacie. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé.